Oh, on a parlé de la citoyenneté, euh, des, de ce que ça pouvait représenter, de la définition, etc. Euh, mais tout ça, ce sont des mots. La citoyenneté, c'est aussi euh, comment on peut l'exercer. Alors, en s'engageant pour la nature, on peut s'engager auprès des autres. Et justement, cette citoyenneté, il faut vraiment la vivre. Et pour la vivre, eh bien, certains se sont engagés euh, dans une action auprès des autres. On va suivre Jean Raymond. Jean Raymond, euh, qui est dans les pompiers. Depuis longtemps, mais je ne vous en dis pas plus. Regardez le film à la caserne des pompiers de l'île. Allez, messieurs, pour la garde de cet après mais Juste un rappel par rapport à la crise sanitaire, c'est de toujours conserver les distances sociales, le masque quand vous êtes plusieurs dans une pièce, et de passer à l'hygiène des mains. Voilà. Claude avec euh, Fred, vous euh, ferez le, le CCR Et euh, moi je regarderai les VSAV Du coup, Jean-Raymond, si tu veux filer un coup de main euh, sur les matières du CCR D'accord eh, Tu verras avec eux, ils te, euh, ils te brieferont On est à Limoux, dans la caserne des pompiers de Limoux Avant, euh, j'étais en Arbonne à la Clapa Et euh, tous, les, tous les soirs, euh, j'étais avec eux et je fermais tout le temps les, les, les portails en fer qu'ils avaient euh, de Et depuis, euh, j'ai fait le diplôme du premier secours ici à Lyon, en cas de même. Euh, du coup, c'est pour ça que je voulais euh, vous en euh, faire partager le, le bout de, de leur métier à eux. Si c'est bon, tu me fais OK ah, Pourquoi ça va Ça veut le dos Ça veut le C'est Ça veut Ça veut Ça Ça marche, ça. Est bon. tu les fais, les singles, là. C'est Ça les le les Ça Faire l'inventaire avec euh, Jean Raymond, c'est un peu particulier Non, pas du tout. Non. En plus, il connaît beaucoup les tuyaux et tout, y a pas, on n'a pas de soucis. Ce sont les pièces. Non, le, quand on lui demande le nombre de tuyaux, oui. il nous les compte les dimensions. Non, non, euh, au contraire. Que, euh, ça, ça, ça stimule un petit peu et, vous, et nous, on est contents euh, qu'il participe à faire l'inventaire avec nous. Ça prouve que chacun, quel que soit son niveau de compétence, il a quelque chose à apporter oui, parce qu'apparemment, au lieu de me poser des questions, il sait reconnaître une lance, un tuyau, il sait des ouais. pièces de jonction, les coudes, les divisions. Euh, non, il connaît très bien le, le, le matériel du camion. la clavière. Et après, Et après bon. les côtés. Alors, 4 aéris. 1, 2, 3, 4, c'est bon. De là. Plus 2 de derrière à 3. Plus 2 là. Ça fait 6, hein 6, c'est bon. Est-ce qu'il y a les masques Les masques, ça en a. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ouais, je... bon. Là, normalement, ouais, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon, mais là, c'est bon. C'est bon pour toi Ouais. Ouais, super. Merci, Jean-Léon. Bon, mais ce premier ah mieux, mais il est tout bon. Tout bon Ouais, ça va. Et la dernière fois Pareil Ouais. Normalement, ouais. Euh, ça n'a pas bougé. D'accord, parfait. C'est important, Jean-Léon, ce genre de. De toute façon, euh, tu es obligé de faire la vérification au, au, avant du départ, du départ et à l'arrivée avant que tu, tu, tu rentres. Pour avoir tout le matériel nécessaire sur, sur le véhicule. Vous avez mis du temps à prendre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais euh, euh, il ne faut pas que tu te trompes dans les tuyaux, déjà. Il y a des c'est pareil. il ne faut pas que tu te trompes dans les dimensions de, de, de tuyaux. Et en plus, euh, tu as l'échelle. Et après, tu as tous les feux, les phares, les gyrophares vérifiés avant de partir, et les feux de devant, de et après, tu as tous les côtés à vérifier voir ça on un tas le matériel euh, intact. Mais disons que pour Jean-Raymond, moi, c'est venu très naturellement. Pourquoi Vous savez, dans les villages, à l'époque, la sirène sonnait, et il y avait beaucoup d'enfants qui, qui venaient, qui sont devenus sapeurs-pompiers, d'ailleurs, et Jean-Raymond, lui, je l'ai toujours connu, à Cuisdao, au centre de secours. Alors, il arrivait des fois avant les pompiers, des fois après, et il venait au standard et il regardait ceux qui allaient partir. Et euh, il voulait nous rendre nos services. Et ce qu'il faisait en premier, il allait ouvrir le portail. Il voulait savoir quel véhicule allait partir pour ouvrir le portail. Et ce qu'il faisait, nous, on n'avait pas à le faire. On gagnait quelques, quelques secondes pour des gens qui travaillent. Voilà. Et après, au retour, s'il arrivait trop tard, eh bien, il, il allait voir les portails qui étaient ouverts et il est refermé. Et depuis ce talent là pour moi, c'est tout à fait logique. Il fait partie du paysage. Comment ça En tenant le coude. Voilà, 99 ans. Très bien. Après, tu le prends. Tu tiens l'épaule Tu tiens l'épaule, plus. Non, tu prends sa main. La main. Pas entre la joue. Contre la joue, et tu la tiens, sa main. Tu plaques ta main comme ça. Voilà. t'attrapes attrapes derrière le genou, après, tu le soulèves. fais. On mmh. met mmh. tout wow. doucement. C'est bien, ça répond. Et après, on met un verre d'or. Voilà. Après, il faut dégager le pied. Mets tout doucement le pied que l'on a. Et que l'on croit. Voilà. Et basculer la tête un peu. qu'il puisse respirer. Légèrement. Voilà. Et après, que l'on croit. Très bien. C'est pas grave. Là, comment va la victime Parfait. J'ai très bien récupéré. Rapidement. Et... Voilà. Fait... Sans gestes difficiles à apprendre ce pas évident, mais il faut le savoir. Euh, je ne m'en sers pas pour un sang, mais si mais c'est vraiment grave, je, je peux appliquer les gestes. Il y a trois ans, il avait fait une formation de secourisme, il avait fait faire tous les gestes de secourisme de base, euh, secouriste isolé. Il avait bien, bien réussi, brillamment d'ailleurs. Et voilà, donc euh, il connaît les gestes, il faut qu'il se rappelle, hein. il faut qu'il se rappelle, hein. c'est n'est pas, pas évident pour lui, mais voilà, il connaît les gestes. Il faudrait que tout le monde les connaisse, ces gestes. Et même vraiment lui, les connaît. Et bien sûr, il faudrait que tout le public sache faire ce genre de gestes-là. Disons qu'il n'a pas passé l'ensemble du cursus, mais oui, les gestes, il les a fait. Vous savez, dans la jeunesse, certains sont montés en vélo, ils ne sont pas remontés en vélo depuis des années. Et même ceux qui ont passé le brevet de secourisme me disent « Oui, mais moi, j'aimerais bien me recycler et tout. » Mais le secourisme, les bons gestes à avoir, c'est un peu comme le vélo. Une fois qu'on monte dessus, on pédale et ça avance. Et les gestes de secours, quand on est face à une détresse, que c'est un proche et tout, on a des bons réflexes qui reviennent. Et si on suscite auprès de Jean-Raymond des bons réflexes, et bien on a atteint nos objectifs, parce que nos objectifs, c'est de prendre une situation en main qui a été déjà stabilisée. C'est le rêve, quoi. Euh, Sauver au, au péril au péril. Oui, au péril. Ça veut dire que tu savais, sinon tu te sur carreau. Ouais. Et Ils sont marqués à 22. ils sont marqués pour euh, un malade euh, d'homicide. Donc il faut intervenir rapidement. Mais oui, comme on le dit, il ne faut pas attendre. Si c'est toi qui en je parlais du vivre ensemble déjà. Du respect euh, d'autrui, du respect euh, entre nous. Et puis euh, on peut toujours regarder euh, des situations qui sont euh, euh, plus euh, favorables mais il y a toujours des situations qui sont moins favorables. Et je suis pour regarder les situations moins favorables, pour rehausser tout le monde vers le haut, et pour prendre en compte cet état d'esprit, de savoir accepter les différences, de savoir accepter autrui dans son quotidien. Voilà, notre métier il tourne beaucoup autour de cela. Euh, mon citoyen, c'est euh, mon citoyen, aider les personnes qui sont euh, vraiment en difficulté, problèmes... Euh... Qui, qui, qui, qui dorment hein, qui ne peuvent pas... Ça me touche et, et je pense tout le temps aux gens qui sont en, en détresse. Ils savent qu'ils sont en sécurité, que c'est mis en problème, ils savent à qui appeler. Allez, très bien. Aux auxiliaire, pompier, aux euh, On va en parler avec le commandant hein, maître un petit peu. D'abord, reprenez vos... Allez-y, reprenez, reprenez. On, on prend le temps, on peut faire ça. Là, on entendra tout le monde. Donc, commandant, d'abord, merci, parce que c'était pas évident de venir tomber dans la caserne euh, ouais, en ce moment, les, les problèmes sanitaires, etc. Je sais qu'il a fallu demander au colonel même euh, qui nous autorise euh, cette, ce tournage. Et vous nous avez ouvert les portes euh, l'après-midi avec, euh, avec Jean Raymond, et puis Christophe aussi, que va voir tout à l'heure. Euh, C'est chouette, cette, euh, cette façon que vous avez eue d'intégrer Jean Raymond à, à un peu de la vie de la caserne. Oui, mais. Bonsoir, bonjour à tout le monde. Comme je disais dans le film, je ne vais pas me répéter, mais Jean Raymond, il fait partie du paysage du paysage, parce qu'au début quand j'étais sur Cuisan, Pompier Volontaire, eh bien, on le voyait très régulièrement venir au centre de secours. Et il a poursuivi à Narbonne et maintenant à Limoux. Donc, il se présente au centre de secours, ce il voit qu'on est occupé, bien, il nous laisse tranquille, il dit bonjour, et il repart, des fois il passe 5 minutes, et puis mm -hmm. voilà. Qu'est-ce que ça a changé dans l'équipe, dans la caserne, dans la présence de Jean-Raymond Est-ce que ça a modifié un petit peu le rapport avec, euh, avec la Disons, avec euh, Avant qu'il passe à, dans le film, c'était déjà notre vedette. Tout le monde, <rire> <ne> le, connaît. <rire> tout le, monde ne le connaît, voilà. Et vraiment il s'intègre très bien aux équipes de jour même des fois il passe le week-end tout le monde le connaît. et voilà quoi et j'en réponds donc vous avez voulu euh, apprendre ces gestes de premier secours ça c'est important aussi c'est envie d'aider les autres c'est c'est moi ai voulu faire ce ce ce diplôme, c'est pour euh, aider les gens qui sont vraiment en détresse. Mmh. Et ça, est-ce que vous vous partagez avec, euh, avec vos amis, avec vos connaissances, ils savent que vous connaissez ces gestes et ça permet de. Euh, pour l'instant, euh, j'ai passé le diplôme, mais je ne l'ai pas encore fait. Mais si mmh. jamais il n'y a un rien problème, que la personne ait vraiment euh, besoin d'aide, je suis là, je peux vous aller et vous expliquer. Comment on fait ça Donc on, est ouais, est on est en sécurité ce matin. jean est venu avec son attestation. Alors oui, qu'est-ce qu'il y a dans le sac Parce que je sais qu'il a voulu nous montrer quelque chose et qui lui tient à cœur. Il n'est pas qu'un acteur, un figurant pour un film. Non, non. Hein. Il est. Voilà des preuves. C'est un vrai. <rire> le dit, là, Voilà, oui, oui, il, est, il est très bien. Il a vu le souci du détail, même le cas des bon. Voilà. C'est ça les bons pieds, c'est la rigueur. Il, a, il, a, il est vraiment dans l'esprit le, dans de, de sa Et voilà la bête. Magnifique. Quel beau symbole. Superbe. Ah, ça il y a un autre parti. Et voilà, la médaille. Alors ça peut susciter des vocations, c'est pas, pas facile, mais bah, ce jour-là on était à la caserne et puis euh, Christophe était là aussi. Euh, je, lui, je lui ai demandé pourquoi, pourquoi tu, tu es là, qu'est-ce que tu fais chez les pompiers Et ben Regardez, il nous a répondu en une minute. Nous sommes dans un centre de sapeurs-pompiers de Limoux. C'est une interview un peu spéciale. J'aimerais euh, venir ici en tant que sapeur-pompier volontaire. C'est un peu un projet euh, personnel, on va dire j'en parlerai avec le commandant tout à l'heure, pour les tests. Ça m'attire beaucoup parce que j'aime le, euh, le travail en équipe, etc. Ça fait de la peine d'avoir un peu quelqu'un qui, qui, qui fait un malaise, ou un arrêt cardiaque, une crise cardiaque ou quoi, ça hein, n'importe quelle maladie. J'aime beaucoup les missions qu'ils font en ce moment, être à des les secourir les gens qui sont en, en situation de en difficulté, etc. J'en ai parlé un petit peu avec ma famille, on va dire, surtout mon père, ma mère, un peu ma soeur. Et ils sont très contents que je fasse ce métier-là, quoi. J'ai envie de m'occuper des autres, de secourir les uns les autres, des, des victimes qui sont en, en, en difficulté, etc. Donc, euh, je vais d'être sapeur-pompier plus tard. un acte de candidature, ce Alors, euh, moi si demain j'avais envie d'être pompier je serais incapable de monter à la grande échelle de faire des trucs comme ça et de, et de vous suivre, il faut quand même des capacités particulières moi je ne m'en sens pas capable mais on s'aperçoit et l'exemple de Jean Raymond est important c'est que chacun a quelque chose à, à son niveau, à sa propre compétence pour pouvoir euh, participer un petit peu à, à, à toutes les actions de citoyenneté il y a un exemple au Québec dont vous m'avez parlé ça, ça je trouvais ça intéressant ça pourrait nous servir d'exemple de, aussi, de leçon pour chez nous. Oui, les, les, les Canadiens, ils ont déjà de grosses expérimentations en cours et là-bas, on a des pompiers qui font que le feu, des ambulanciers qui font que les ambulances et des policiers. Et Certains arrivent même à cumuler par passion, par envie, les trois métiers. Ils ne sont pas trop à la maison. Hein. Je ne veux pas savoir l'histoire de famille. Ça ne doit, doit pas être facile tous les jours. Euh, et euh, aux côtés de cela, il y a des pompiers auxiliaires. Alors qu'est-ce que c'est les pompiers auxiliaires C'est les pompiers qui ont euh, un véhicule, deux véhicules, trois véhicules, selon les villes, et qui viennent là euh, en appui sur les interventions. Euh, moi, j'ai été passer une semaine là-bas, j'ai eu la chance sur un feu. Une nuit, il faisait moins de 55 et vous comprenez bien que dans des conditions comme ça, boire un café chaud, une soupe chaude, un potage, avoir un endroit pour se retrouver à l'abri, eh c'est bien appréciable. Et les pompiers qui seraient mobilisés pour cette tâche, eh bien, ils servent à autre bon, chose. Voilà. Donc ils ont des pompiers auxiliaires qui sont là pour subvenir à ce type de besoin et épauler les pompiers au quotidien dans leur mission les, mmh. plus, les plus défavorables, je dirais. Voilà. Un peu comme Jean Raymond, qui vous aide à faire l'inventaire voilà. des, des camions, etc. Donc, Christophe, il y a, a peut-être des pistes à, à, à, à trouver pour, pour se rapprocher des pompiers. Ça vous tient au cœur, hein, Christophe Ça me tient au cœur Oui. Donc, euh, on verra d'ici. On verra. Euh, je ne vous ai pas donné la parole, ça me gêne beaucoup, je vous vois à côté du commandant, mais je ne sais pas comment ça se passe, vous pouvez parler, pas parler, il y a des séances, euh, nous on, on est un peu libre ce matin, hein. il n'y a pas de... <rire> donc, bonjour à tous, euh, moi je suis Philippe Rouche, adjoint au, au commandant oui. au centre de Limoux. Écoutez, moi quand je suis arrivé à la caserne de Limoux, Jean Raymond était déjà bien présent, euh, plus ancien que moi, donc il a même peut-être un passé euh, plus important que le mien, à savoir qu'il est allé sur Narbonne, il et maintenant sur Limoux. Euh, il est toujours bien accueilli à, à, à la caserne, euh, c'est toujours euh, l'intelligence de, de savoir comment il le commandant euh, quand on est occupé en intervention ou par d'autres tâches de, de passer dire bonjour et puis euh, de, savoir, euh, de savoir partir et puis euh, quand on a le temps c'est bien appréciable d'avoir sa compagnie puisque finalement... Ça, pour les conversations vous posez la question, eh ça nous permet de, de briser notre routine aussi, notre quotidien, et, et d'y accorder de l'importance. Et puis, euh, vous avez vu un petit peu dans le film, on le fait participer, on voit que ça lui fait plaisir, mais euh, c'est pas sans retour, puisque pour nous également, c'est un petit coup de pouce. Alors nous, on est au service de la population, et puis finalement, lui, par derrière, il vient nous donner un petit coup de main, et nous fait gagner du temps pour finalement... Tous les citoyens, puisque ils contribuent à cette chaîne des secours. Il est dans la chaîne de la citoyenneté on parle Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. On vous remercie pour votre témoignage parce qu'en plus vous êtes sorti de votre secteur d'intervention, donc tout cela a demandé beaucoup d'autorisation. Merci encore. Avec plaisir. Merci.